Hello les sisters, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo action. Je vais partager avec vous les nouveautés de la semaine. C'est parti. Ici, vous avez des parasols à 7,95€ pour commencer. Puis, ils ont posé des sacs à dos pour 9,95€. Des grands sacs à dos comme ça, gris et bleu turquoise. Vous avez à 12,95 des toiles d'ombrage. Donc euh, vous avez euh, plusieurs coloris comme euh, ce bleu là qui est joli. Ici vous avez des nappes à 4,79€. C'est des nappes en vinyle. Vous avez plusieurs décorations et plusieurs coloris comme vous pouvez le voir. Ici, les histoires, vous avez du gel à l'aloe vera que j'ai déjà testé, un bon produit à 1,99€. Puis ici, vous avez des plateaux à 3,49€, des plateaux en mélanine. Vous avez ceux-là, vous avez plusieurs décorations comme ceci. Puis, vous avez aussi, plus simple, vous avez ceux-là, vous avez deux coloris, donc comme vous pouvez le voir, à 2,69€. Et là, les amis, vous avez donc des saladiers. Donc, vous avez ceux-là qui sont un peu plus travaillés. Donc, euh, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, ils sont à 2,49 et vous avez plusieurs coloris. Donc, euh, vous avez les bleus et les beiges. Puis, après, on a plus simple. Donc, on a ceux-là qui sont... Un peu plus simple, vous avez ces deux coloris-là, vous les avez à 1,99€. Alors, ces gourdes-là, j'en ai pris une, elles sont vraiment pas chères. Euh, elles sont en verre avec euh, ben, ce petit revêtement au-dessus, à même pas 1€, hein, 0,99€. Et vous avez ces bouteilles-là, euh, j'en ai pas pris, mais je compte bien en prendre euh, deux ou trois, pour la limonade ou pour euh, les jus ou pour les sirops. Euh, elles sont à 1,69€, elles sont bien, euh, franchement euh, j'aime bien, ouais, je vais en prendre je pense ouais, la prochaine fois. Après j'ai trouvé donc, ces petits verres là, magnifiques, j'adore, ils font très euh, été en fait, et euh, j'aime bien, ils sont bien travaillés, bien décorés, ils sont à 1,22€, donc c'est des verres à vin, mais vous pouvez boire ce que vous voulez dedans. Euh, moi, j'aime bien, moi, ceux-là aussi euh, sont un peu plus simples, c'est pareil, un peu dans le même thème, un peu euh, avec des couleurs. Vous avez aussi ceux-là que vous montre ma fille, là, qui sont jolis aussi, pareil. Donc, ceux-là, ils sont à 0,92 et les autres, ceux-là, là, ils sont à, à 1,36. Ils sont jolis aussi, j'aime bien. Vous avez du choix, franchement, là, ils ont posé des, des, des beaux verts. Ils ont posé donc ces assiettes à étage, ils sont à 4,98€. C'est sympa comme ça pour une jolie présentation. Vous avez aussi ceux-là à 3 étages en vert, euh, les autres ils sont blancs, ceux-là ils sont en vert transparent et ceux-là ils sont à 3,99€ comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc là, ici, donc ils ont posé euh, un nettoyeur à vapeur qui a l'air pas mal. Bon, il est un peu cher, il est à 89,95€ comme vous pouvez le voir, mais euh, ça va quoi. Donc ici vous avez donc des euh, jarres à limonade à 2,99€, ici vous avez un joli plateau miroir avec trois compartiments, euh, il est joli oui, il est un peu lourd mais il est joli, ils l'ont mis à 19,06€, alors ce petit cadre c'est un peu mon coup de cœur, je trouve mignon avec ses petits strass. on met une petite photo de ses enfants euh, à 2,99€, et ici euh, j'aime bien, c'est des pots en fait pour mettre ben, vos plantes. C'est original, c'est sympa. Euh, franchement, j'aime bien. Moi, euh, ils sont à 5 euros à 4,99 euros. Et on a deux coloris non, on a trois coloris on a bleu, on a beige et on a gris. Donc, c'est sympa. ouais. franchement, c'est sympa. Après, j'ai bien aimé ce petit euh, cette petite décoration murale. Euh, il, a, il existe en deux coloris, comme vous pouvez le voir. Là, je vous montre sur les images. Et il est à, donc le prix, il va s'afficher à 9,95€. Et cette petite boîte aussi, c'est un peu comme un petit coup de cœur aussi. J'ai trouvé très joli. C'est mignon pour mettre les mouchoirs, pourquoi pas. À 3,79€. C'est sympa pour ceux qui ont cette décoration. Après ces assiettes-là, ils les ont posées donc, euh, il y a quelques temps. J'aime bien, je trouve que c'est joli. Donc vous avez les bleues. Elles sont à 5,49€. Vous pouvez poser il n'y a pas de souci de l'alimentation dedans, vu qu'elles sont euh, vernies. Donc vous pouvez. Donc vous avez trois couleurs, vous avez la rouge et puis vous avez la verte. Elles sont jolies, franchement, euh, c'est sympa. Jolie décoration, ça fait très oriental, euh, j'aime bien. Alors cette assiette-là aussi, c'est un peu comme un coup de cœur parce que je trouve que c'est sympa pour euh, les fruits, en fait, euh, pour mettre les pommes, les bananes, euh, les oranges. Alors, euh, elle est à 4,99€ euros et c'est sympa. Alors cette petite housse aussi pour euh, coussin j'ai trouvé sympa aussi je voulais vous la prendre et le prix donc 1,98 euros alors ce coussin j'adore ça fait un peu coussin style berbère c'est sympa et les couleurs sont plutôt sympa ça peut aller dans un salon qui est déjà un peu neutre si on veut rajouter un peu de couleur donc il est à 4,95 euros ici vous avez donc des portants pour accrocher à vos portes comme vous pouvez le voir j'en ai pris deux euh, c'est sympa parce que vous ne faites pas de trous aux portes et vous les avez à 1,99€. Alors voilà. Vous... Alors pour ceux qui cherchent un, des gazomes synthétiques, ils en ont posé donc, à Action, vous les avez ici, donc c'est 14,95€ et c'est du 100 sur 200 cm. Donc c'est sympa, vous avez aussi ceux-là qui font un peu moins euh, voilà, naturel, on va dire, ils sont à 4,99€. Alors, il y a aussi des tuyaux d'arrosage. Je voulais le prendre, bon, je ne l'ai pas pris. Je pense que je le prendrai la prochaine fois. Donc, euh, ils sont à 5,99 €. Et euh, il m'en faudrait un. Donc, euh, vous avez aussi ceux-là. Donc, ceux-là, ils sont à 9,95 €. Et là, vous avez des matelas, donc des matelas gonflables. Donc, vous avez pour une personne à 6,99 €. Puis, vous avez pour deux personnes, comme vous pouvez le voir là sur l'image, et vous les avez à 11,95€. Trop chou ces petits nains de jardin là, euh, Action, avec euh, le petit cabas là, blendé, euh, <rire> comme nous quand on va à Action, hein, on a des cabas de partout, et on achète, on achète. C'est sympa pour euh, celles qui font la collection, et ils sont à 3,99€ et pourquoi pas. Ils ont reposé ces miroirs-là, parce que j'en ai déjà pris un. Enfin, ma fille, elle l'a pris, elle l'a dans sa chambre. C'est des miroirs, donc, euh, grand, euh, grand format. Ils sont sympas, ils font un peu oriental, franchement. Ils sont à 29,95 euros. Ici, vous avez cette machine-là qui fait fureur en ce moment. C'est la machine Tue Insectes, à LED. Ici, vous avez des jolies valises noires matelassées. Euh, avec les fermetures dorées, elles sont très jolies euh, elles font 19,95 euros Bon, elles sont pas très très grandes, elles font euh, 26 litres mais euh, oui, ça, ça fait l'affaire pour un petit voyage de 15 jours, 3 semaines, c'est suffisant Vous avez aussi celle-là, euh, c'est des valises de 30 litres à coque rigide, elles sont super jolies alors celle-là elle est noire mais vous avez aussi d'autres coloris, elles sont à 29,95€ et euh, voilà les autres coloris vous les avez là. Vous avez ces coffrets là avec une petite bouteille de parfum et des crèmes donc euh, à 5,95€, vous avez aussi ce coffret spa qui est aussi à 4,95€ et là on passe donc aux tondeuses, vous avez cette tondeuse là qui est à alors le prix à 22,95€ comme vous pouvez le voir, puis on va passer à une qui est un petit peu moins chère, on a celle-ci, donc ça c'est plutôt un rasoir euh, à 9,95€. Après, vous avez celle-ci, cette tondeuse là, qui est un peu moins chère, qui est à 11,95€ que la première. Et vous avez ces tondeuses là, qui sont à 4,95€ et celle-ci qui est à 7,45€. Après, on a ces petits rouges à lèvres là, qui sont vraiment pas chers. Et euh, en fait, je les ai déjà testés, et je valide, ils tiennent bien. Ils coûtent 1€. Ici, vous avez un masque au cannabis à 0,99 centime. Et ici, vous avez une crème à l'Aloe Vera à 2,99€. Ici, vous avez une crème de massage euh, coconut au noix de coco, elle coûte 2,22€. Ici, nous avons des crayons à lèvres de plusieurs couleurs, de plusieurs coloris, vous en avez 10 et ils coûtent 2,49€. Ici, vous avez des barres de céréales euh, que j'adore, avec des cacahuètes ou des graines de sésame, euh, des graines de tournesol aussi. Franchement, elles sont top. Elles sont pas chères. Elles sont à 43 centimes. Top de chez Top. Et voilà, c'est la fin de cette visite chez Action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce que je partage avec vous. Surtout, n'oubliez pas, il va y avoir la suite de ce que j'ai acheté. Je vais vous dire les prix. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo.